si on ne sait pas faire, ben on, on peut apprendre, et même si on n'a pas d'argent, on peut faire quelque chose. C'est voilà, quelque chose qui est important. Et puis surtout si on est ensemble, si on est capable de s'organiser ensemble. On a décidé de réhabiliter ce hameau à Balazuc, ce hameau sans route, dans les gorges de l'Ardèche, par des chantiers de jeunes. Le chantier de jeunes il devait, euh, c'était vraiment son intérêt il était avant tout pédagogique on émousse le plus possible toute, toute hiérarchie On est vraiment sur le partage des tâches les jeunes ils sont là 15 jours puis après ils s'en vont puis 10 jours puis... donc euh, ils apprennent des choses et doivent les transmettre aux autres quand ils s'en vont c'est vraiment une école de l'auto apprentissage enfin, euh... Voilà, moi j'ai appris ça. Alors voilà, tu fais comme ça, poser une pierre, c'est comme ça. Là, tu fais les joints, là, tu croises les, les joints. Et le cordeau, c'est comme ça, l'aplomb, c'est comme ça. Ça se, ça se transmet. Voilà. Vraiment une expérience que vivent les jeunes là, qui leur montrent qu'ils peuvent faire des trucs, quoi, avec rien. Donc les, les jeunes apprennent là, donc à faire, avec pas grand chose, à s'organiser ensemble, à décider des choses. C'est une école aussi de la responsabilité. Ça, c'est très, très important. La responsabilité parce que on est dans une société aussi où la responsabilité ça, ça ne nous intéresse pas bah ben si c'est justement <rire> c'est aussi une des bases euh, où chacun enfin comment dire doit porter un peu de responsabilité au moins quoi et c'est qu'à partir de là qu'on qu peut construire ensemble qu'on peut faire ensemble et, et donc dans ce chantier de jeunes les jeunes ils apprennent ça ils apprennent un, un petit peu qu'est ce que c'est ça on a vu à quel point c'était une école et finalement l'intérêt c'était pas de reconstruire ce hameau, l'intérêt c'était ce qui se vit euh, par ce chantier de jeunes pour, pour les jeunes et nous on voyait passer 300, 300 jeunes quoi, dans l'été. <musique> de de se réapproprier ces savoirs et ces savoir-faire et, et aussi de, de le faire, de le partager avec tout, tout, tout un tas de jeunes aussi, qui puissent vivre ces expériences-là. Puis nous on n'a jamais voulu faire notre petite maison dans la prairie, euh, dans ce hameau, hein. on n'a jamais voulu faire notre petit élevage de chèvres ou je ne sais pas quoi, euh, nous-mêmes quoi, pour nous-mêmes. On n'a jamais voulu faire quelque chose pour nous-mêmes. En fait, euh, voilà, on voulait que ce soit un lieu, un lieu vivant qui se passe tout un tas de choses, tout ça. Avec tout ça, on a rebâti un hameau euh, euh, qui est toujours sans route dans ces gorges de l'Ardèche et qui continue à avoir des chantiers de jeunes encore et avec des jeunes qui sont aussi enthousiastes aujourd'hui, c'est incroyable quand même, 40 ans après que nous avant, ce truc ça s'est transmis quoi, ça aurait pu, enfin on imagine, enfin nous ça fait longtemps qu'on a arrêté de les chantiers de jeunes, hein, mais ça continue, sans nous, et ils sont, ils sont géniaux ces jeunes, ils sont formidables. Hein.